On oh va oh danser, ouais, tu c'est oh mieux. Oh ah, dis uh, ouais, moi je suis complètement d'accord avec lui. Ah parce que, ouais, ouais. Euh, euh, moi je suis carrément d'accord qu'on aille à, à Retail parce que Retail c'est vraiment minu, mignon. T'as envie de trotter oh, par là t's... Oh, bah non, parce que Retail Federo, c'est rigolo ça là Ah bah bravo, ça c'est vraiment beau. Oh putain, que c'est. Eh Ça c'est pas trop beau, ça va. Ça va, tu veux pas te lancer dans l'humour après ça Eh, Prank, il va à Retail mais il fait que de péter. Bon les gars, euh, on va où exactement à Retail Row à euh, Moi je propose vraiment que t'ailles à un autre endroit Hypnose, on te bah, Regardez mon parapluie, il a des flocons. Tu, tu comptes bah, jusqu'à l... 1000 et on te ouais, 1000 en, en, Il y a contre... pas mal de monde quand même à Ritelro. Hein. En bah, fermant les yeux. <rire> Moi personnellement je vais tout au bout. Ah, non, non, il n'y a personne à Ritelro, ils ont tous dit, oh bah les autres ils vont aller tous dans les autres villes, du coup on va à J'ai un les gars, j'archile moi j'ai rien du tout, j'ai même pas pu prendre la maison où j'étais parce qu'il y avait quelqu'un dedans et j'ai pas voulu le déranger plus que ça vu qu'il avait l'air sympathique oh non, Du coup j'ai des balles Oh j'ai une scar, mais ça sert plus à rien vu que toute ma team est morte carrément tu as les Hop touché, touché Et toi, non Bon bah voilà ma Et hypnose, avec, euh, hypnose, on n'irait pas à Retail oh <rire> Là c'était drôle Un peu plus sais. quand même, c'était plus... Euh... C'était plus contextualisé, ce Ouais, mais au bout est... en fait, du compte, tu, tu copies ma blague, parce que c'est moi qui ai inventé, qui... Bah oui, qui... c'est pour ça que je t'ai appelé toi Hypnose, pour te rendre, à, rendre hommage. Ah oh ouais, je connais euh, pas, y pas y ici, vas-y, go. Vas-y, okay, vas-y, bah, go, go maintenant, piquez, hein. piquez. Pique. Les, les gars, les gars, c'est les soldes. Oh putain, le monde T'es où je mort. Ah Je mort. Non, il n'y a rien il lui ici. Mais il y a des gens, non, ici Va chercher le kill, va chercher le kill. En face de toi. Ah oui, ça fait vraiment mal Bah oui. <rire> Moi je dis kill tower, on y va tout de suite. Est on ouais, non, non, ouais. oh, mais wesh, non, mais la vie c'est <rire> la Chine, mon gars. Oh ouais, on... c'est le bordel. Oh on est obligé d'y aller. Jouer safe, les mecs. Je suis en train de me fight contre un mec à la pioche. Ça c'est grave safe, t'as raison. Allez, je vais tuer. Oh, j'ai une scar. Ah non, c'est pas une scar, c'est un... un pistolet. <rire> grave. <rire> ah, grave, les gars, j'ai une scar. Ah, j'ai tu tué un mec. Oh Oh là là Oh la oh la Mascard il est trop chaud Oh non Non Viens m'aider Non J'ai trop le seum Oh il a l'sum. du Mascard <rire> Oh J'ai fait un autre kill moi Vite vite vite Viens vite vite J'arrive j'arrive j'arrive il, il, il en restait encore hein Il y en a un il est pas il mort Il un... Enfin il est pas mort instant ah Je suis caché Les gars je suis dans la merde Viens putain mec Ok vas-y je ah suis mort Je sais pas comment Vous le pouvez essayer piège. de me sauver Oh non Il y a un piège oh, okay. Ouais il y a un piège Oh putain Oh ah, je je venez, faire... on va à Jake ah quoi Je sais même pas ce que c'est. Vas-y, on va. Je suis grave <rire> chaud qu'on aille à Junk Junction Oh, y'a un lama Regardez, y'a un lama en face. Ah ouais, y'a oh un bon lama est... Il est là. les gars, on est dans une déchetterie. Oh non, oh, il est nul. Putain. Menu, là. Hypnose, quand on dit qu'on est arrive, dans une arrive. déchetterie, t'es pas obligé de te jeter avec les autres. Il monte l'escalier, il monte l'escalier, il monte l'escalier, il monte l'escalier Putain, les scali. le mec Il est en joué. concert Ouais, est il était lourd, Il était lourd. Au revoir. Fightox, je viens te sauver. Ah, il, il, il nous reprend le beatbox. Le spectacle redémarre. <rire> <rire> <rire> <tousse> yeah! Prends ta scar, mec, euh, quand tu cours. Mais si j'ai envie de lancer ma pioche très très loin, j'ai fait un Tomahawk. C'est qui Tomahawk? Oula! Toma, Tomahawk, c'est le walk de Thomas. Moi je trouve ça drôle. <rire> non, tu tires dans ton escalier là, Lucas. T'es mort. Mais bouge! Mais ouais. Elle était où? Il a 10 euros hein. C'est pour recommencer la game avec vous. Fadis. Mais non, le réanime pas, le réanime pas. Oh la oh, team de Cassos, il l'a réanimé. Oui. Es sérieux oh mais putain. Hein. Mais qu'il est con. Comme ça, comme ça, ça sert plus vite, c'est bon. Mais qu'il est con. Et la dernière fois, je suis allé ici, c'était hyper lourd. Haunted Hill, y avait personne. Haunted Hills. Ouais. S'il y a le truc qui passe pas trop loin, je propose qu'on y aille. Il y a des gens en non plus bon, de nous. De... J'ai pas l'impression. Ah non c'est pas du judo. tout cette ville à laquelle je pensais, je vais dans la grande oh église. J'ai un pistolet en or. Ah Je au maudit vite faire top Ah ouais Ok. Franchement, me, me, me provoque pas parce que je serais capable. Ouais oh, la lune elle baisse vite. Elle baisse vite. C'est ce que j'allais dire Je descends vite. Putain. Venez, on va snooby or. Euh, tiens ilu euh, si tu viens là il y a une aire verte. Ouais t'es merde. Et l'autre côté il y a... Yes non. un Trump, un, un quoi Enfin, ouais. Mascard, viens s'il te plaît. <rire> J'ai tiré un, un Trump truc quand même. <rire> un trampoline, ah, putain. Regardez comme c'est sympathique ici, c'est là où je voulais vous emmener de base. Ouais, ça, ça a l'air vachement bourgeois quand même comme euh, ville. Y'a un mec, y'a un mec. Où ça Y'a un mec, Mascard, tu vas être content. Ouais. Il a plus de shield donc. Euh, vous oh ce que ouais. Vous ah y a... On me On tire tirs dessus. dessus. dessus. Je vais les prendre à revers. Y'a un mec il y a sur y y'a quelqu'un qui arrive sur toi. Je l'ai pris à revers. Y'a un mec sur toi, fight Oh putain les gars, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Oh on m'a couché. Désolé. Ah oh, je suis dead. Il m'a couché, il m'a couché, il Oh bien il joué, il bon. Ils sont tous morts nice, ils sont ouais, tous ouais, morts. Ouais, je crois. Ouais, sont... Ça vous dit on va dans l'espèce de zone industrielle là euh, à côté du... Je suis trop enfin, dead les gars, je suis trop deg. Ah, bah, bah, ah t'es mort Bah oui, gros. Ouais, il est mort. Oh merde, je pas vu Attention ah, je croyais que c'était un truc. Ouais, moi aussi je m'attendais à un truc de ouf et en fait le mec il a fait un atchoum, mais un atchoum chelou. Un quoi oh, oh Un sniper bleu Ah non, c'est une arme. Nul Caca que tu ah, es, bien, ce terme, es Ah bien cette arme, t'es Oh, le drop il est là-bas les gars Ah, je ouais, bah oui, est pas loin de vous On y va, on y on on peut, va, on y va le On le casse ou pas On est pas dans la zone MDR. Mais on, on, va, y être, on va y être en montant, on y est Oh Y'a des mecs sud, plein sud Sud, sud, sud, sud ok. Ouais, plein sud par rapport à moi. Okay. Ils sont dans une uh, big tower, man. Ah ouais. Ah okay. Okay. Oh ouais, je vois, ils sont en train de partir, ils sont en train de partir. Yeah, yeah, I can snipe with my uh, with my weapon. Attends, moi, je bouge un peu là. Il a un sniper, il a un sniper. Oh le okay. Ça sent rien en oh, vrai. Merde. Hey, oh, que grand... Mike, je, je l'ai mis, je l'ai mis sans. Hein. Avec quoi Avec, Avec lance, euh, lance patate. Ok, nice. La mascard il construit bien. Ouais, je je, je oh, merde, commence coup... à pas mal construire. C'est risqué ce que tu fais la mascarde. Ouais je sais, t'es mort comme ça Y'en a un Y'en a un qui est mort GG Dao, no. Mascard, fais gaffe, oh, là, je, suis là, je, suis gaffe. La, je suis dans la maison, je suis dans la maison Maskard Si tu meurs, ouais. t'auras fait des, une belle action Euh, il pleure, ouais, tu peux... J'avance, j'avance avec lui Oh quoi Mascard, t'es mort, t'es ah, pas mort. mort Yes <rire> Oh le jackpot il... mec Tu l'as tué, il... Il... Il... Il il tué, tué. tué Non, il s'est ouais, tué. Quelqu'un a donné l'envie. Vous ça, avez beaucoup de balles, de... beaucoup de balles. Oh non Oh putain <rire> oh, comment j'ai flippé Sauve-moi t'as le temps, sauve-moi t'as le temps, viens viens faire Il est où Viens Factox vite Construis construis avant. T'as le temps vite. Ah oh, mec mais t'as vu comment j'ai crié Gros gros elle m'a elle mis un screamer. Hein. C'est même pas moi qui jouais donc euh, laisse tomber pour toi. <rire> oh en face de toi Factox tu le vois entre les deux. Ouais mais non mais trop loin et j'ai pas beaucoup de balles En bas en bas Ouais non mais tirez pas ça, attends oh. J'ai oh, touché, j'ai touché putain. Oh fire, euh, Hypnose franchement c'était pas loin hein. oh, oh putain Viens derrière, viens derrière, viens derrière, viens derrière, bouge Viens, viens, viens, viens, vas-y viens Euh, y'a un, okay, un, un drop derrière nous donc y'a des gens qui peuvent venir, faut faire gaffe hein. Y'a la zone qui arrive, y'a la zone qui arrive Ah ouais viens viens, viens, viens plante un. viens tremplin maintenant Non ça ici. sert à rien, avance, avance, tu veux... Mais viens tremplin C'est drôle viens, tremplin. Non Oh, oh le drop Oh Ça va ce fight hein Les mecs faites attention y a bien. du démon de drop Oh GG Allez Bien joué GG vais. les mecs Et maintenant la Boogie marrant. wiki quand tu mets un dégât oh, il oh arrête de danser hein Non je suis mort il y a quoi Je me suis enfermé, je me suis enfermé Oh putain Wouah Je suis reçu une balle Ok il, il bouge, il bouge, il hypnose, il bouge Mort, mort, mort Allez, plus qu'un, plus okay. qu'un, les gars, plus qu'un La plus droite, renseigne. il à la droite Allez, les gars Je crois, Il est en joue. bas, il est en bas Un fou Euh, derrière l'arbre Sud, sud, sud. le grand arbre, derrière le grand arbre C'est la win, c'est la win Allez, top 1, hein, top 1, hein, les gars Si maintenant qu'on tourne, oui. et Phytox, tu le couvres Oh, tu l'as vu, Hypnose il, il, est gaffe, hein. il est Il est de, derrière l'arbre, là celui Là, celui-là Allez! Bien joué! Gégé, un... Oh putain, je suis trop fier de moi! GG les mecs! Enfin quoi! Bon, moi je me ah. le compte pas tout, du tout ce tapin. Hein. c'est vous qui avez tout fait! Euh, go, les mecs, je crois qu'il y a personne! Oh hein. T'as quoi, une scar? Oui! Bah, oh putain, non! En or What en plus! Over the, the rainbow. Il y Y'en a, Et ils on... vont où là? Rouge tu, vois où tu il vas close, où? Là. Vous allez où en fait? Bah, bah vélo, on va à la piscine et au, euh, oh au oui, terrain de foot, foot là ouais, oh, Ok on fait gaffe, on y va en même temps, on attend Hypnose ou pas Ouais on attend Allez-y, allez Allez-y, allez-y allez-y. Ok ils sont en train de tout détruire, vous, vous montrez pas, vous montrez pas Allez-y, Vous allez les voyez ou pas Autour ouais, de la piscine ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ils ouais, sont ouais, en plein ouais. milieu Allez-y, allez-y, allez-y, je suis là hein. Attendez, attendez, attendez, on attend d'être sûr, y'en a un qui bouge pas Ah bon il fallait... Ah ouais, un, bon. un down J'ai couché celui qui est down Deux down, deux down Y'a quelqu'un dans la piscine j'ai couché okay. celui qui était dans la piscine. Et il y en a un autre derrière. Il hein. y en a un autre de derrière un muret Ouais, je vois, je vois. Enfin, je vois. Ok, là haut, là haut, là haut, là bas. Oh, il oh, a un. down Vous l'avez vu la fille dans, qui rentre dans le, la maison en briques Oui, oui. Ouais, ouais, je le vois, mais il est, je le vois, je le vois. J'en ai tué un. Hein. Ah, tu l'as eu, tu l'as eu, euh, tu l'as ouais. eu. Il a plus personne, non, je euh, crois. Hein. Attendez, euh, non. Il y, y en a encore un, il y en a encore un. Il est où Putain j'ai plus de balles J'ai touché J'ai été kick Pourquoi Mais ah non Your as signaler, je de je pense Parce the host has been lost Quoi Oh t'as plus de co sais pas, c'est bizarre La meuf elle est pas morte hein Oh ouais, non je sais. hypnose Mais what On peut les poser par terre maintenant Non il a mis un truc au sol oh, Putain comment ah ouais. tu vas vite quand tu prends ça C'est il est ah, bon, ah, les ai ai mort eu. nice Nice mmh. les mecs j'ai fait 0 kill, mais je me sens ah quand ouais, même Oh, il me Putain, c'est chiant, c'est dommage ça. J'en ai marre. J'ai voté fuck en plus, genre y'a aucun sens. C'est grave triste. De... Je sais même pas pourquoi y'a ça. On dirait que c'est que c'est. On retourne dans la zone bah, ou pas à on à avis, on A mon avis, t'es trop skillé. <rire> ouais, ouais, pense, ouais. ouais. report, on étais dans la zone. Ils m'ont reporté. Wow, ouais, il est trop fort le report. Ouais, on va dans le report. On va où Tilt Towers. Faut faire gaffe, on a fait du bruit. C'est chaud Tilt Towers quand même. Ouais. Je propose qu'on le contourne et qu'on reste en hauteur, vous savez qu'on snipe. Ouais ouais ok. Oh ah putain C'est où qu'on se fait tirer dessus C'est là-haut en, là en a un je y y'en a un je l'hite. Descendez, descendez, descendez, descendez. Mais je crois qu'ils sont là-haut. Il se fait cocher, ils sont sur la montagne là-haut Oh putain oh, Attendez j'essaie je constru... de construire Oh non, non. Oh c'est chaud hein, les gars Ah il est en bon hein. étaient... GG j'ai ma de... Bah alors, je link votre game T'en bats les couilles Il encore un en autre. Et dans le titre, on va dire Il lui a fermé les yeux pendant toutes les games. Ça sera limite crédible. Eh, ça sera crédible. Hein. Bien vu ah, Oh, t t oh mais regarde, derrière là Oh là là. Oh chaud. la C'est est trop chaud. <rire> oh, est trop chaud. <rire> <rire> si a... si t'avais voulu autant de stuff, t'aurais même, même pas espéré autant. J'ai pas dit, il a une phrase qui paraît correcte. <rire> non, Mascard Mascard, tu, tu meurs en Putain héros. Putain tu, tu meurs en héros, Mascard. Putain, mec, t'as vu tous les loot qu'il y avait à la fin, c'était genre trop jouissif. Tu il sais, y avait Scarviolette, Scarviolette, Scarviolet, Scar... Euh, en Je vais or, mettre la euh, euh... vidéo satisfaisante, 100% satisfaisante. J'ai marqué, euh, regardez cette vidéo et, et, essayez de, de, et essayez de ne pas être satisfait. <rire>